YouTube On lance une game de Caldera sur toute la map. Il y a un bug dans le lobby, on n'est que 30. Et pourtant, on aura plus de kills qu'il y a de joueurs. Comment est-ce que c'est possible je pense à liker, commenter et répondre au commentaires. Ouais, non, on, on... on est combien là C'est pas possible. Je sais rien, mec. il y a un mec qui m'a dit qu'on était 30, mais j'y crois pas. Ah oh, merde, on est, on est 30 <rire> Oh bon, les gars, je crois qu'on va déconnecter. Est-ce qu'on gagnerait pas le, le plus petit lobby de, de calme Allez, oh. Vas-y, vas-y, les gars, déjà, c'est tu sais quoi Déjà, au moins, on va se mettre bien, sauter sur les euh, sur les loadouts. Hmm. Mais c'est cool, tu vois, c'est cool, en vrai. Appuie ah, pas trop. Hein. Un tombé. Oh. Oh, mais c'est un scotchule de Vokna. Escalier, escalier chaud. J'arrive. Je suis avec toi, je suis avec toi. Oh, devant moi 102. Non? J'ai oh, ta mère, toi. Oh, pardon, c'est un enfant. Quoi? Bah, justement, elle doit <rire> oh, ton nez oh, oh, le gamin, je l'ai renvoyé chez sa daronne alors qu'il a a quoi il y a 10 ans. Mais... Tu m'aides? Bird? T'es où? Es où T'as pas besoin de moi? T'as pas besoin de moi? Non, j'ai pas besoin de toi. T'as raison, t'as raison, j'ai pas besoin de toi. Niquez-vous là, tu sais quoi, je vais quitter le groupe des plouks En vrai, pour moi, t'aurais raison. Mais avant de quitter, faut cracher la gueule de Sky, tu vois. Là où, là où il était abusé, Skyros, c'est quand il oblige de faire des trucs dans sa ferme, là. Enfin, quand j'ai vu Norby lécher la queue de ce cochon, ah moi, non, je me suis, je me suis dit... J'aimerais bien là, mon largage, déjà. Ouais, t'as raison, go largage, les gars. Ah, visuel. Visuel ouais. Confirmation, s'il ouais. vous plaît, ouais, confirme, confir confir confir confirmation avant d'ouverture de tir. Passez sur la tourelle, s'il vous plaît. Mexichem. Oh, euh, ok, je, je vais passer sur la, la tourelle. Mexichem, ne tirez pas, arrêtez le tir. Cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. À gauche, à gauche. Viens vers là. J'ai bicrave la peau de l'ours, cousin, avant de l'avoir tué. Ah ok. Après. Il est là le rouge T'inquiète, apparemment, il y a le mec en hélico, il veut faire un 3-6 et le tuer. Il est crâve sur toi. C'est moi ou il y a une frappe qui tombe sur le toit right. Il est craque sur le toit, il vient d'être knock apparemment sur le toit aussi. Non, non, non, non, non il bouge, il bouge. T'essaies de branler Oh merde Il a jupé. Kill it, for fuck's sake oh, putain Ah mais c'est merde des verres, Ils sont, sont derrière un bouclier avec une fenêtre Ils se sont cachés dans des angles avec des boucliers. J'arrive, je viens. Ne... il y a un bouclier devant une plante. Le mec est dans la plante. Ouais, j'ai vu, vu, je l'ai vu, je, je l'ai tué, je l'ai tué, frérot. What the mais, fuck? mais alors, attends, cette position est incroyable de fils de puterie, C'est fou. Le time to kill. Il est de... bite dans la gorge... Euh, bite dans la gorge moins un. Ce qui fait que si je me cache dans la plante là, pendant que je gobe les couilles à mon connard d'oncle, je peux peut-être y arriver. De... Devant... Devant... ces 4 par terre. J'ai dropé. Oh, oui. ah. J'ai fait les le euh. le euh, On enchaîne, les gars Il nous faut une prime, absolument. Tu vas chercher ça là, l'un de vous je, je, je viens de chercher un hélico. Euh, les trois, ils sont vraiment stack stack hein. Collés, euh, les trois monsieur. Ils sont, ils sont dans le bunker en fait, non Ils sont, ils dans, sont, le ils ils sont, sont dans, dans le bunker. Ils, le bunker hein. ouais, ouais, ils sont dans le bunker. Alors, j'ai une question comment est-ce qu'on fait pour. C'est euh... dans l'eau, dans l'eau là. Là, là, au fond, là, viens voir. Là, à l'intérieur. Mais t'es où Là, la cascade ici, le bleu. C'est jo... la pire idée les gars de rentrer là-dedans mais. J'ai suis d'accord, moi j'ai pas envie d'y aller. Hein. Ah j'ai pas envie d'y aller. Attends, les gars, ah y'a con qui est front. Un, deux, trois, j'ai envie d'y aller. Les gars, les gars, alors les gars, alors attends, on se trate avant. Juste je vous le dire, je vais... vais faire le tank. Vrai, je vais me foutre on full smoke, steam. Hein. Non, mais alors, une smoke, alors, smoke. Et moi, je vais mettre, je vais, mettre deux chi... je vais mettre tous mes steams. Je vais être un tank à tuer. Et je décale sur la gauche direct. Vous me alors suivez tous. La, attendez, regardez au radar, au radar. Ils sont un peu plus sur la gauche là. Vas-y, mais on va tous sur la gauche, les gars. Vas-y, ben la smoke. On part tous sur la gauche. Et je passe premier. Vas-y, je passe premier. À toutes, les gars. Ton Derrière GR, ah, GR, bah, GR. Bah, bah. On court, on court, on court. On court. Y'a rien là ou quoi? Ils sont pas dans le métro là? C'est l'emplacement ah, du métro pour se barrer? Non, ils sont à droite, c'est à droite, ouais, c'est ça, c'est ça. Peut-être, viens, il fallait monter. Ils sont devant? Ah, non? Je les capte devant moi là. C'est le là, métro, métro Ouais, là. Non, un dans chaque angle, ils sont! Un dans chaque angle, c'est fils de. Oh, T'as fini tout le monde? Si j'ai tué tout le monde. <rire> il m'a niqué! Là, là, attention, l'adresse. Euh, enfin, la question s'adresse à absolument toutes les personnes qui regardent ces lives. Est-ce que vous, ça vous viendrez à l'idée de jouer avec vos potes le soir, il est 22h15, et de vous cacher chacun dans des angles comme ça? On est d'accord que c'est des mecs qui sont violés quotidiennement par leur patron qui, euh, qui, que... qui que... agissent comme ça. Non, parce que... ta carte, Sky? Euh, Sky, Show, pardon. Euh, euh, ah, redis plus jamais ça, de redis de plus de jamais de ça. De oh, nique ta mère, hein. ta mère nique ta mère, Hichem, redis de plus de jamais ça. De oh, de comment toi se dire ça? T'es sérieux? Allez, monte dans l'hélico maintenant. T'es une bombe. Et je peux pas mettre des plaques quand je suis passager. Oh merde. Non, non, il faut, euh, il faut être euh, à la place de Bird. Point le... ok. Vas-y les gars, descendez, le verre, je, je, je m'occupe de l'autre. Il est en l'air, l'autre, il est en l'air. Il est plus haut que moi. Tu l'as vu ma flèche que j'ai foutue, euh, Bird ah non j'ai même pas eu l'alerte. Ah la oui, frappe. si, euh, le clip là, oui, oui. Tu sais qu'elle a fait le tour du monde, gros. Elle est, est bégée, Non, oh, hein. mais merde! Ouais, ouais, J'ai pas eu l'alerte, frappe. T'es encore mort? En fait, tu l'as eu, mais t'étais en fight. Euh... Ah, ouais, ouais, ouais. Attention alors. T'es en train de tirer quand même. De tirer de Sorry, bro. Je suis hey, dans, dans la merde, les... les gars. Je suis dans la merde. Oh jamais, ils peuvent dans la merde, Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du de roues en voiture? Non, mais il se ah passe des trucs trop bizarres à côté de moi. Euh, des joueurs STG, gros. Je suis en train d'arriver sur le côté là. <rire> Skyrose. Ouais, oh, mais. mais J'ai vrai tout le monde là. Les voitures est mortes. Oh, oh, la triple oh kill! Let's go! <rire> oh! Je remets un drone. Vas-y, y'a un fantôme dans le temps. Le drone commence sur survol. Attaque. L'autre à terre. Ah oh, vous régalez euh, Merde, oui. je suis désolé. Oh. Je suis désolé. Le C'était le le les gars, les gamins que t'as déjà trauma. Il a, il a fait. Y'a un drone les gars ou je peux aller me faire enculer euh, non non on a pas de drone. Bon du coup je peux aller me faire enculer. Fils de pute. J'y fais ah. pas chaud, c'est pas grave hein Non, non, y'a y a un moustique gros. Il est gros, gros il, il est gros comme un étourneau, gros. Ah, il est en haut, il est en haut, il est en haut, il est en haut, il est là. Il est là, il est là, il est là Hop, un, deux, trois. Ils sont deux sur moi les gars, le largage. hein oh ouais, j'ai tout, euh, tout, euh... tout ping. C'est en train de monter, je crois. Ah, bah vas-y, mais ils ont quoi L'autre c'était le skin palier 100. Là. Il est sur moi, il est sur moi, chaud. Là, dessus. Je comprends pas où il est. Sera... Fis-moi ton argent. Tiens, ah, Tiens, tiens, tiens. Ah, bah c'est bon. Merci. Fils de fils. J'ai pas de plaque, il descend, il vient. Mais il tire à côté quoi! Je compte sur vous. Voilà, 3.4, c'est bon, vous avez l'argent. Chaud, t'as l'argent? J'en ai ou... j'en je mon frère j'en je Par contre, les gars, pourquoi est-ce qu'il y avait que 30 personnes et je, je suis à 16 kills? <rire> c'est une question comme ça, voilà. C'est pas le mode de jeu bizarre, hein. C'est juste une caldera où il y avait que 30 connards dedans. Y'a un. Ah, tiens, bonne nouvelle, les gars. la Oh! Il y a du monde partout autour de moi. Oulah. Oulah. Ah ok bravo. Oh Les gars couvrez-moi s'il vous plaît. De où Quel côté Partout. J'ai aucun visuel Parfaite la smoke, merci, sublime. Okay, bon. Il est là A je... côté de Mizu. Il est à côté de Mizu. Mizu, il faut que tu le tues maintenant, il va me tuer. Merci. Ah, c'est chaud. Hein. Oh là là, Mizu, gros travail. Hein. Magnifique. Il y avait un hein. mec là au moment où on jouait. Ah, bah ben voilà Je te crois que je le pompe ou pas Ouais, pompe-le. Ah, ce fantôme dans les, dans les, dans les, dans les plantes Ouais, fucking shotgun, alors y'a quoi Y'a quoi Non mais... Ah oh, tiens, ah tu peux rien. <rire> fucking shotgun, bah ouais, moufle le en fait. Mec, c'était les joueurs Fennec, qui hein. se sont planqués dans les plantes. Les gars, vous avez pas acheté pour un drone là, à tous les coups Les gars, on fait quoi pour le dernier je, je prends... Ah, il est là, il est tout seul. Go, j'ai pris les paralysants, exprès pour le, pour le paralyser. Ah, il est là dans les plantes, tu, il est là dans les plantes. Tu l'exèques, attends, attends, on l'exèque ah, tiens ah, je est là, tiens, est là dans les plantes Tu peux le ping ou pas Ouais là Exact exact les gars J'arrive pas, j'arrive pas Ah oh, merde Non bah c'est pas grave, C'est pas les c'est de Non mais les gars Alors les gars je tiens juste à dire que dans un lobby de 30 personnes Sur Caldera, on vient de faire 34 kills Let's go Y'a rien Mec on a défoncé tout le monde gros On a fait ce qu'on devait faire gros C'est tout